GlissShop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur internet. Bonjour et bienvenue sur GlissShop.com, je suis Arnaud, conseiller snowboard. Dans cette vidéo, on va voir comment choisir euh, la taille de ses boots et comment savoir si elles sont bien ajustées par rapport à sa morphologie. Euh, pour moi, les boots de snow, c'est l'élément le plus important au niveau du package. Si vous êtes bien dedans, ben, c'est top. Par contre, euh, une, une boot mal ajustée ou qui ne va pas à votre pied, euh, ça peut gâcher toute la journée et provoquer vraiment euh, des douleurs ou être vraiment inconfortable. Donc, il faut vraiment bien ajuster sa boot. Et dans cette vidéo, on va essayer justement de, de voir comment euh, il faut se, se sentir à l'intérieur. Donc le premier élément à prendre en compte pour choisir une goutte, c'est connaître sa pointure. Euh, bien souvent, on est entre deux pointures. Moi, c'est mon cas, sur des chaussures, euh, je vais me retrouver en 44, d'autres en 45. Donc c'est vraiment dur de faire la part des choses, déjà entre des chaussures de ville qui chaussent différemment des baskets, etc. Donc le premier élément qui peut donner un, un point de, de comparaison, c'est euh, la, la taille en monde au point. Donc, la taille en monde au point, vous allez la retrouver dans vos, dans vos baskets ou sur les boîtes de boots. En général, c'est la pointure en centimètres, donc euh, 27, 28, 29, ou avec les demi, 27,5, etc. Euh, donc pour savoir si une botte est ajustée, quand on, quand on l'a en main, on prend le chausson, on peut enlever déjà la semelle qui est à l'intérieur du chausson, donc là sur la marque Northwave, on voit très bien qu'il y a écrit 29 sur la, sur la semelle, et quand on va la poser au sol, on met le pied dedans, déjà si vraiment le pied est rempli exactement la semelle, c'est un premier indicatif pour se dire qu'on est plutôt sur la bonne taille si on sent un peu le bout ou quoi, après ça risque d'être le mou du chausson donc plutôt le, le mou et le, la mousse du chausson et ça risque d'être pas, pas un point dur mais plutôt quelque chose d'ajusté puisque les mousses vont avoir tendance à se tasser donc au final moi je sais que ma pointure serait plutôt du, du 29 euh, si je recoupe entre mes baskets, mes différentes boots ou autre donc là je pose la semelle en 29 je mets mon pied sur la semelle et je mets mon poids dessus. On voit que la semelle est quasiment parfaitement adaptée à mon pied. Donc, logiquement, la pointure devrait être la bonne. Donc, euh, pour procéder à l'essayage, euh, il est important de, de mettre la chaussette que l'on va utiliser euh, pendant le pendant qu'on ride pour avoir le, le meilleur euh, le meilleur ressenti possible pour vraiment se mettre en situation. La chaussette, c'est un autre élément pour moi qu'il vaut mieux pas négliger. Si vous avez une bonne paire de chaussettes techniques, ça va permettre quand même d'éviter les frottements. Ça ne changera pas votre pointure. Donc que vous essayez normalement avec une chaussette de sport ou une chaussette technique, ça ne changera pas la taille. Une demi-taille, c'est un demi-centimètre. Une chaussette ne sera jamais assez épaisse pour, euh, pour, pour combler une taille. Donc ne jamais mettre deux paires de chaussettes, ça se de créer des frictions, des choses comme ça. Mettre une bonne paire de chaussettes techniques, hautes, pour éviter les frottements. Euh, et là, normalement, il n'y a plus qu'à enfiler la botte pour euh, tester. Je précise que je suis en pantalon de, de snowboard pour pouvoir relever euh, facilement et essayer facilement, mais vous n'êtes pas obligé à la maison d'avoir euh, votre, votre pantalon. Hein. La chaussette suffira, normalement. Donc, on enfile la botte. Une fois qu'elle est enfilée, l'idéal, ça va être de se mettre debout. On aura une position plus naturelle, on pourra mieux serrer la botte et vraiment ressentir ce qu'il faut ressentir. Voilà donc une fois que la boot s'est passée, là on ne peut pas du tout jauger la taille, euh, là pour, pour moi c'est le cas, je suis, il y a des renforts au niveau des malléoles en fait donc tant que je n'ai pas serré la boot, mon pied il est sur l'avant et là je sens énormément le bout donc de premier abord comme ça je dirais que la boot c'est trop petite mais ce n'est pas forcément vrai, il faut vraiment la serrer euh, pour, pour, pour jauger la taille. Que ce soit un système BOA comme j'ai là, que ce soit un système là, double lassage comme ça, ou que ce soit des lacets standards. Dans tous les cas, on va vraiment la mettre en situation, donc serrer le chausson le plus possible. Le chausson, à savoir que ce n'est pas là où on va vraiment gagner de la tenue, donc ça ne sert à rien de serrer ça comme euh, le plus fort possible. Ce n'est pas là où vous allez vraiment euh, gagner de la tenue, vous risquez au contraire plutôt de... De, de créer des points de pression, le, le top c'est de le serrer juste assez pour sentir qu'il englobe bien votre pied et qu'il s'adapte à votre morphologie, tout simplement. Donc une fois que le chausson est serré, on passe au serrage extérieur. Donc, Pareil, hein, je vais le serrer comme si je partais rider, vraiment aussi fort, vraiment dans la même position. Et là je ressens que mon pied, il a énormément reculé. On a presque gagné une demi-taille. Normalement là, moi, une fois que je suis serré dedans, j'effleure un tout petit peu le bout du chausson. Et ça, c'est le rapport idéal. Vraiment, quand on est dedans, mon, mon orteil est à fleur sur le chausson, je sens un peu la mousse, mais je n'ai pas de point dur. Et dès qu'on va se mettre en position de glisse, c'est-à-dire sur l'avant comme ça, ça recule le pied et là, je ne sens plus le bout. Donc normalement, c'est le rapport idéal. Sentir un petit peu le bout quand on est debout, quand la boue de neuve, et dès qu'on se met en appui avec le tibia, en pointe de pied, on ne doit plus le sentir. Si... Euh, vous sentez encore un tout petit peu le bout en euh, appui mais, mais que debout vous n'avez pas un point dur que vous arrivez quand même à avoir une certaine mobilité au niveau des orteils ça devrait passer puisque la, la mousse gagne à peu près une demi taille à l'usure donc il vaut mieux avoir une goutte un peu trop juste neuve que trop grande si à, à l'inverse vous sentez vraiment pas du tout le bout une fois qu'elle est, qu est serrée je vous conseille de prendre une pointure un tout petit peu plus juste euh, une fois que la boot va être rafaissée et que vous l'aurez raidée un petit peu elle risque d'être vraiment trop ronde et vous manquerez de maintien donc dernier élément à regarder quand vous mettez en appui sur la pointe de pied donc vraiment euh, essayez d'abuser un petit peu la flexion hein. c'est pas un, une flexion qui sera vraiment très réaliste euh, sur votre snowboard mais dans cette position là votre pied euh, le talon ne doit pas décoller il doit bien rester plaqué au fond c'est l'élément au final le plus important pour ne pas avoir de perte de tenue et de pas avoir des, des frictions au talon, des échauffements au bout de plantaire. Donc c'est vraiment le dernier élément très important. Pour vous rassurer, j'ai un chausson en découpe ici. Donc on voit bien que c'est des mousses qui sont quand même très très denses. C'est des mousses qui ont une mémoire de forme, donc avec la chaleur de votre pied, elles vont se tasser un petit peu. Donc on voit quand même la possibilité de, de gain de taille. Euh, c'est pour ça que si vous prenez vraiment une boute trop grande à la base une fois qu'elles vont être tassées vous allez vraiment nager dedans et vous allez manquer de tenue donc sentir un peu le bout du chausson euh, vous êtes quand même loin d'être au fond de la, de la botte et de, de sentir la coque donc c'est pas forcément un point négatif ça ne va pas vous faire mal aux pieds sachant qu'on est très très souvent en flexion donc ne pas hésiter à sentir un petit peu le bout donc en résumé pour bien choisir sa boute euh, dans un premier temps, on regarde quelle marque sera adaptée à la forme de son pied. Euh, dans un second temps, on essaye de faire un peu la moyenne par rapport à la taille de son pied. Donc la taille centimètre en général est la plus proche de la réalité puisque d'une marque à l'autre, les correspondances de taille ne sont pas forcément les bonnes. En général, on conseille de prendre une pointure au-dessus de sa taille habituelle sur les boots. C'est une moyenne, c'est pareil, ça dépend des modèles, ça dépend des marques. Donc, on peut jamais être sûr de ce rapport à 100% mais en général dans l'industrie du snowboard les marques chaussent un peu petit donc c'est à peu près la c'est la moyenne Ça, après il faudrait vraiment voir modèle par modèle marque par marque pour vraiment ajuster et en dernier lieu une fois que les boots sont à votre disposition que vous les avez en main pour bien les essayer donc faut les mettre en situation de glisse donc on met la bonne chaussette on les serre à fond donc euh, même si on a l'air un peu d'un bronzé euh, qui part dans le salon devant la télé c'est pas grave il faut les mettre en situation les chaussettes on les sert bien et ensuite on fait les deux trois mouvements qui permettent de voir si la boute s'est bien adaptée. quitte à même garder peut-être la boute quelques dizaines ou un petit quart dizaine de minutes un quart d'heure devant la télé c'est pas grave ça va déjà un petit peu faire les mousses et vous aurez déjà le ressenti de voir s'il si y a un petit gain d'espace de, donc voilà, j'espère vous avoir aidé au maximum. Si des questions persistent ou si vous avez toujours des doutes, puisque c'est vraiment dur d'avoir le bon ressenti tout seul comme ça, sans avoir quelqu'un qui conseille à côté, il ne faut pas hésiter à nous contacter, soit par téléphone, soit par mail. Donc au 04 73 26 98 47 ou par mail à snow.misshop.com. Merci. Glisshop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur Internet.